Bonjour à tous, que Jésus soit au contrôle de nos cœurs et de notre vie. J'espère que chacun s'accroche comme il peut. Dans ces temps difficiles, je vais parler de l'état du cœur. Sommes-nous convertis selon notre propre pensée Est-ce que nous sommes convertis selon une religion Sommes-nous vraiment convertis à Jésus Une question importante. Et le Seigneur nous donne la solution dans les Évangiles, notamment dans Matthieu 18, 3. Le Seigneur dit euh, Amen. Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme, un, comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur nous invite à à changer notre cœur et une fois que notre cœur est changé à être prêt à avancer euh, comme un enfant et prêt à, à apprendre euh, tout ce que Seigneur va nous dire de, de faire, avancer progressivement, prêt à grandir au fur et à mesure. Je pense que la plupart connaissent l'histoire euh, que Jésus a fait. Euh, comme premier miracle, au noce de Cana, quand Jésus transforme l'eau euh, en vin, quand Jésus demande de remplir les jarres euh, d'eau, et, euh, et vous vous posez la question, pourquoi le Seigneur demande de faire ça, en fait? qui, euh, qui remplit euh, les jarres d'eau et qui transforme l'eau en vin En fait, le Seigneur nous demande de faire euh, notre part. Donc d'accepter la parole en nous. En douceur. C'est l'homme qui remplit euh, les jardins. d'eau. Et qui est-ce qui transforme l'eau en vin C'est Jésus. C'est Jésus qui fait le reste. Tout ce qui n'est pas possible par nous-mêmes, le Seigneur le fait. Le Seigneur nous demande juste de, voir le, de faire le bon choix de saisir sa parole. Et une fois qu'on saisit sa, sa parole, une fois qu'on saisit la vérité, le Seigneur transforme cette vérité en, en puissance. Son, son esprit nous remplit. Donc soyons prêts à être vidés de tout, tout ce qui est de ce monde pour faire passer le Seigneur au-dessus de tout. Mettre le Seigneur en premier, en premier plan. Pour qu'on puisse être rempli de son amour. Donc soyons prêts à changer, à se repentir aussi. Pour connaître ses fautes passées. Pour que le Seigneur puisse nous remplir avec sa parole. Car si on ne change pas, on ne pourra pas supporter la vérité. Et ça nous parle de cette parabole aussi avec les outres, les outres vieilles et les outres neuves. Il faut être neuf dans le Seigneur. Il faut naître d'en haut. Sinon on ne pourra pas supporter la vérité du royaume, du royaume des cieux. Pour connaître ce péché, pour que Seigneur nous pardonne. Dans l'Évangile, dans Luc 18, verset 25, on nous parle aussi d'une pers d'un personnage qui euh, se croyait euh, juste parce qu'il euh, respectait toute la Torah, toute la loi, et euh, Effectivement, il respectait euh, tous les commandements euh, prescrits. Mais euh, son cœur n'était pas pour Dieu. Il se justifiait par ses propres actions. Euh, il se croyait juste par lui-même. Et le Seigneur, lui, ce qu'il voulait, c'est son cœur. Pas ses, pas ses actes. Ce qui est bien est bien, mais ce que Dieu veut surtout, c'est notre cœur. En Luc 18, 25, il est écrit qu'il euh, est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on voit dans ce passage que donc, le chameau est, euh, porte beaucoup d'affaires beaucoup en fait. Donc ça se réfère à tout le bien qu'on peut faire euh, dans ce monde. Aider euh, ici et là, on peut faire des bonnes actions, on peut ne pas pécher, on peut se croire juste, on peut même se dire euh, qu'on n'a tué personne, qu'on n'a volé personne, qu'on a fait le tort à personne. Mais est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on a vraiment donné tout son cœur au Seigneur? Et son de véritable amour, il est impossible de rentrer dans la communauté C'est lui qui qui agré. C'est lui qui nous justifie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans ce passage, on voit que le Seigneur le reprend. Mais voilà euh, que ce personnage euh, accepte de donner son cœur à Jésus. Et il tourne le dos. Il lui tourne le dos et il s'en va. Il s'en va déçu alors que le Seigneur euh, veut son cœur. Et, simplement. Il n'a pas, euh, pas saisi cette opportunité de rentrer dans le royaume. Et beaucoup passent à côté euh, de, ce, de cette possibilité d'être sauvé. Le Seigneur veut qu'on continue, qu'on vive justement. Mais il ne faut pas oublier la destination finale, c'est le, le salut, c'est le salut de notre âme. C'est l'éternité. Ça, c'est primordial. Il faut d'abord entrer dans le royaume par sacrifice à la croix de, de, de Jésus et ce qu'on a fait euh, selon ce que le Seigneur euh, nous a demandé de faire sera une récompense pour, euh, pour le ciel mais il faut d'abord euh, y rentrer parce que certains ont fait des bonnes choses mais ne, rentrera pas, ne rentreront pas dans le royaume de, du Seigneur. Donc, euh, pardon, pas l'objectif final, c'est le Seigneur.